à tous et salut les copains si vous aimez peut-être par exemple pour faire votre bureau euh, vide on fait une vidéo comme ça à l'instant et on est pour faire jusque par exemple moi mois euh, si on continue ça va vous savez vous ça va être du enfin, ça, ça, bien et bah si vous vous appelez bah ça va être du bien encore ah mais non c'est j'entends Et je dis abonnez-vous et surtout Et boire et je dis bon besonnage Merde 3 2 1 Action Du nom de Blue Gerini Du nom de Blue Gerny Putain j'avais pas le dire du nom de Blue Jérémy. Putain! Bon. Allez, on 3, 2, 1, action! Ouais. <rire> <rire> <rire> euh, il n'y a pas <rire> ouais. euh... a De Blue Origine! De Blue Jérémy! De Blue Origine! régine! du nom de Blue Origin. Yes 3, 2, 1, action oh Mon dieu c'est rigolo ouais. qu'est ce que ce truc là oh. Ah bah j'ai les des lunettes parce que j'ai plu et quand les bouteilles au ont horreur, mais j'espère que la vidéo vous a plu mais n'hésitez pas pour faire liker et vous savez ce qu'on a bah ça fait du bien. Mais utiliser pour faire théâtre comme c'est ici, n'est-ce enfin, pas faire que juste en pour faire et pour faire la prochaine fois. Et je dis, je dis à faire le copain, mais je dis à bientôt les copains. Alors je te dis à très bientôt à la post-sky. Du nom de Blue Jeremy du nom de Blue Journey. Putain, j'avais pas le dire. Du nom de Blue Journey. Putain,